Action. Salut Maëlle Cher futur moi, je voulais dire que actuellement j'ai 22 ans et que bah dans 10 ans, tu en auras 32, c'est un choc. En tout cas, j'espère que tu as poursuivi notre projet de coaching que on est en train d'essayer de monter cette année, que tu auras des clients fidèles que as réussi à créer une communauté, que tu as réussi à aider des gens, parce que franchement, euh, c'est le plus important pour nous. Faut qu'on puisse euh, aider les jeunes à se comprendre, euh, à allier leur vie euh, professionnelle et personnelle, parce que tu sais notre vécu et tu sais que euh, bah, on a dû se découvrir toute seule, qu'on a dû faire face à des aléas dans la vie, euh, notamment bah, quand papa il est parti, euh, et tout, et tout ce changement-là, tout ce bouleversement, donc euh, tu as dû te créer toi-même. J'espère que tu as fait des conférences. Parce que franchement, cette année, j'espère qu'on va en faire. Donc euh, tu as fait des conférences, que tu as été médiatisé. Peut-être que tu as une émission, on ne sait pas. <rire> je nous le souhaite vraiment parce que franchement, euh, je pense qu'on on est, on est capable de le faire toutes les deux. Donc là, va, franchement, il va falloir qu'on s'y mette. Que tu vas pouvoir... Euh, Lancer ton business cette année et que bah, dans 10 ans, limite, euh, j'espère qu'on sera millionnaire. Franchement. Parce que, voilà quoi, c'est pas une vie d'être salarié. Je dis ça, je sais qu'il y a des gens qui sont salariés, mais franchement, moi, j'espère que dans 10 ans, je serai pas salarié. Que je serai millionnaire, que j'aurai réussi à faire euh, mon plan d'investissement, que j'aurai des achats immobiliers, que j'aurai placé en bourse. J'espère qu'on sera mariés et qu'on aura eu notre mariage. Genre, de rêve. C'est ce que je veux. J'espère vraiment avoir un mariage de princesse avec, euh, tu sais, le petit truc là. Genre, je sais pas comment ça s'appelle. Mais comme dans les films, même il y a un, une espèce d'auréole bizarre. Voilà, bah ça. J'espère qu'on aura ça, qu'on sera dans un château, que t'auras bah, peut-être ton papa à côté de toi et ta maman. Mais en tout cas, bah j'espère que notre mari il sera bien qui sera euh, fidèle, que ce sera quelqu'un qui nous, nous poussera dans nos projets et que nous aussi, on, on poussera dans ses projets. Franchement, euh, là, notre objectif, c'est de euh, Kim Kardashian et Kanye Weston. OK On va créer un empire. Pense à aller en Afrique aussi, à faire quelque chose là-bas. C'est hyper important parce que c'est la terre quand même de tes ancêtres, même si on n'en parle pas beaucoup. Fais en sorte que tu sois bilingue parce que là, franchement, je comprends l'anglais, mais t'es pas encore bilingue donc fais un truc aussi. J'espère que dans dix ans on sera un bilingue parce que sinon la honte, vraiment la honte, vraiment lâche pas tes rêves, crois en toi. On est que toutes les deux, hein. On doit serrer les coudes et il n'y a pas d'autres personnes en vrai. On vient toutes seules sur terre et bah, il n'y a que toi qui pourra m'aider, il n'y a que toi qui pourra m'aider à avancer. Il faut que. On se serre les coudes, donc je te parle, ma moi du futur. Vraiment, bah, sache que je suis avec toi. Voilà, ma belle, bah, c'était mon petit message. J'espère que tu l'as apprécié. J'espère que tu vas chialer quand tu vas me voir. Parce que bah, c'est toujours émouvant de se voir. J'espère que tu as entendu les émotions que j'avais aussi dans ma voix quand je te parlais un moment. Et je voulais te dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, Maëlle. Plein de bisous.